Bonjour et bienvenue à ce référence 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité est Marc-André Comeau avec son nouveau livre « Les pêcheurs normands et les familles métisées ». Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Dan? Ça va très bien, merci. Peux-tu nous faire un petit aperçu de ce qui s'est passé la semaine passée puis on va continuer avec ça? Oui. Euh, les, les deux premières entrevues qu'on a fait, les deux sessions d'entrevues, c'était, on avait passé à travers les, les, les quatre premières parties de mon livre, qui en comprend cinq. Donc, on avait vu les origines normandes de François Mallet et de son père en premier lieu, Jean Mallet, qui, lui, ne, ne s'était pas vraiment établi euh, dans la baie des Chaleurs au Canada, encore en Nouvelle-France. Il faisait des allers-retours, c'était un pêcheur saisonnier qui venait pêcher la morue. Donc, on a parlé de tout son, son style de vie, qu'est-ce que son mode de vie, et ainsi de suite, euh, comment il pouvait être saqué, et retourné en France, et ainsi de suite. On a parlé par la suite de son fils, en deuxième partie, François Malet. Euh, lui aussi va commencer, comme son père, à faire des allers-retours. Euh, euh, puis jusqu'à un moment donné, il va, il va décider de rester euh, euh, en Gaspésie, probablement à, à Grande-Rivière en 1729. Il a traversé une dernière fois sur le navire qui s'appelle le Marquis de Guinée. Donc, ça, c'était les origines des deux premières parties, des origines normandes. On est passé par la suite... Euh, pour des origines euh, euh, métistes de, de, de, son, de son épouse, qui va, euh, Madeleine Laroque, euh, le, le mariage d'union va se faire vers 1742 euh, probablement à Grande Rivière. Donc, on a passé à travers les, euh, elle est une euh, Laroque, fille de François Laroque et de Marguerite euh, Kaplan. Donc, euh, j'ai parlé de, justement du plan euh, Kaplan euh, et euh, de Guillaume Kaplan et, et d'une d'une autochtone dont malheureusement on n'a pas retenu le nom. Euh, L'histoire n'a pas retenu le nom. Puis là, par la suite, euh, j'ai parlé en quatrième partie, euh, plus de, de la vie, euh, de, la vie de, de François Mallet et de Madeleine Larocque à Grande-Rivière. Et comment ça se passait? Donc, ils ont passé à travers une première guerre qui était la, la guerre de succession d'Autriche entre 1744 et 1744. Uh, et 1748, qui était une période uh, relativement difficile pour eux, avec des disettes, manque de sel, qui était l'élément le plus important là-bas aussi pour, y avait pas, pour conserver les aliments. Uh, on, on, on se rappelle que pas juste pour uh, saler leur morue faire de la, de la morue séchée, mais aussi pour conserver la grande majorité uh, de leurs protéines dans les aliments. Uh, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de, de, de, de façon de... de de conserver, il n'y a pas de, de, de, de congélateur ni de réfrigérateur. Donc, euh, la plupart des aliments, c'était soit le sucre ou le sel qui était euh, utilisé pour les conserver. Où il fallait sécher les, les aliments pour, pour qu'ils puissent passer l'hiver. Donc, c'était vraiment une grosse disette. Donc, je parle de ça. Je parle aussi de son mariage avec Madeleine rock et comment est-ce qui, qui, par la suite, euh, euh, occupait leur temps. Euh, il, probablement, qui, comme la plupart des Franco-métis à ce moment-là, c'est pas aussi un parallèle à faire avec les métis de l'Ouest. Euh, où est-ce qu'ils sont partis trapper, où ils allaient, euh, les coureurs des bois et les voyageurs, comment on les appelait, où ils avaient finalement épousé des femmes métisses et puis euh, euh, il y en a qui ont décidé de rester dans le coin. Puis euh, euh, l'hiver, ça attrapait de, de la fin de l'automne jusqu'au printemps. Puis après ça, ça vendait. Le, euh, on, il y a des, euh, des sources qui démontrent que c'était effectivement le cas aussi pour euh, ces métisses-là de l'est, des pêcheurs et non pas euh, des, des, des, des coureurs des bois. Donc, eux, étaient beaucoup plus euh, euh, sédentaires pour la pêche. Mais l'hiver, ils s'occupaient aussi euh, de, la, de la traite, du trapage. Et probablement à l'image euh, de ce qui se passait dans l'Ouest, leurs femmes... Euh, euh, euh, octoctones ou par la suite métissés, euh, avaient un bagage euh, culturel avec eux. Et c'est probablement eux aussi qui aidaient, euh, faisaient le gros de du, euh, du, la préparation des pots et des fourrures, des fourrures qui se vendaient une fois au printemps, une fois les, les pêcheurs saisonniers français qui revenaient ou les pêcheurs ou les, les marchands canadiens qui venaient à nouveau dans la baie des Chaleurs et vendaient ces, ces, ces pots-là euh, par la suite euh, à ces gens-là. Donc, euh, on, on, ils ont sûrement eu, c'était un métissage non, non seulement... Euh, euh, ethnique Non seulement au niveau euh, génétique, mais aussi un, un brassage au niveau euh, culturel, où c'était finalement les enfants étaient pêchés l'été, pêchés la morue. Euh, ils avaient ce style vida et l'hiver, ils, ils, ils trappaient aussi euh, et, et leurs femmes les aidaient à travers tout ça. Euh, donc là... Euh, Là, vers la fin, on se rappelle on, on que François Mallet est décédé en 1752, noyé à l'entrée du Havre de Grande-Rivière avec ses deux compagnons pêcheurs, Louis le Neveu, qui venait aussi de Bouillon, Normandie, et un dénommé Louis Baudet. Là, la Marie, euh, Madeleine Laroque s'est retrouvée seule avec euh, son fils euh, Jean. Elle avait déjà per, perdu une petite fille Marie au, à la même année, en 1752, qu'elle a perdu son, son mari euh, François. Vers, elle, elle va se retrouver chez, son, euh, chez, sa, euh, chez sa tante, euh, euh, qui est mariée avec Jean Chapados, c'est Madeleine euh, Kaplan. Euh, elle va être parrain d'un de leurs enfants, ou marraine, je devrais dire, d'un de leurs enfants. Euh, puis là, euh, elle va se trouver un mari entre 1753 et 1756. Elle va se trouver un mari en la personne de Louis Duny, D-U-N-Y-S, euh, avec qui elle va démarrer une nouvelle famille. Euh, puis là, c'est en plein, au, dans le moment où les canons commencent à gronder et à gronder entre les Anglais et les Français à nouveau. Euh, là, il va se passer des escarmouches aux États-Unis. Ça va dégénérer. Ils vont envoyer une flotte, la, la, la, les Britanniques vont envoyer une flotte de la Royal Navy euh, euh, euh, vers, euh, vers l'Acadie. Elle va s'emparer du fort beau séjour en 1755. Elle va débuter les, les premières déportations des Acadiens en 1755, aussi par la suite, à Grand-Pré. Et puis, c'est aussi cette année-là, à l'automne, qu'ils vont commencer à s'emparer des bateaux pêcheurs en 1755. Ça dégénère, la France demande réparation à sa majesté britannique, qui répond par une déclaration de guerre euh, au printemps 1756. Les Français font de même quelques semaines par la suite, et c'est officiellement la guerre en 1756. Donc là, on aborde à ce moment-là la partie numéro 5 de mon livre, qui est cette période-là de guerre, la fin du régime français, euh, euh, en Nouvelle-France ou la disparition de la Nouvelle-France euh, complètement. Donc, euh, si on se rappelle bien, en 1756, euh, euh, Marie, euh, euh, Madeleine Laroque a épousé Louis Duny. Ils vont probablement avoir un premier, euh, un premier enfant vers... Euh, probablement deux enfants vers 1756, lorsque la, la guerre euh, va, va éclater. Euh, tout de suite, euh, pas longtemps après, vers l'été et le printemps, il y a des, des premiers bateaux qui s'en vont dans la baie des Chaleurs pour essayer de détruire les postes de pêche. C'est encore le même, la même personne, l'amiral Charles Knoll, le vice-amiral Charles Knoll qui va envoyer sa flotte-là pour détruire les, les postes de pêche en, en, en, dans la baie des Chaleurs. Euh, à ce moment-là, il va y avoir aussi euh, Gaspé, les postes tout autour de la baie de Gaspé vont être détruits. Il va y avoir différentes attaques. Le gouverneur Vaudreuil euh, à Québec va envoyer une vigie euh, Pierre euh, revol euh, à Gaspé euh, avec une petite milice, euh, mais elle a disait qu'il va s'en venir par la suite parce qu'il y aura plus de bateaux de qui vont venir approvisionner la baie des Chaleurs par la suite lorsqu'ils savent que les Anglais sont, sont dans le golfe Saint-Laurent. La France va plus qu'à envoyer personne, même euh, le Canada ou le, à, la Nouvelle-France comme telle à travers la, la vallée du Saint-Laurent-Québec ne va pas envoyer aucun bateau de ravitaillement, sauf peut-être une très petite quantité qui ne sera pas suffisante. Les miliciens que Vaudreuil avait envoyés pour supporter Pierre Revol à Gaspé euh, vont retourner faute de vivres euh, et là, ben, euh, ça va se passer par la suite. 1757, pas d'attaque. Tout le monde a peur euh, de, de ces attaques-là qui ne vont pas venir. Mais ils sont en train de. Ils sont toujours dans, euh, dans, la, dans, dans le golfe du Saint-Laurent, la, la Royal Navy. Mais ils sont tous à préparer euh, leur gros coup qui va venir en 1758, qui est euh, vraiment l'embargo le, autour de Louisbourg, qui est la classe porte euh, à ce moment-là à l'entrée du golfe du Saint-Laurent, qui commande l'entrée des navires dans le Golfe-Saint-Laurent et par la suite vers, vers Québec. Donc, ils veulent commencer leur plan d'affaiblir ou d'isoler la Nouvelle-France complètement euh, en coupant, en commençant, en coupant les, les routes pour, les, pour la France, d'apporter des approvisionnements euh, en Acadie et à, et à Québec, à Baie-des-Chaleurs, ainsi de suite. Donc, euh, les premiers bateaux apparaissent au large de Louisbourg, euh, euh, donc au printemps de 1758. Et par la suite, il y a vraiment la, le reste de la flotte qui, va, et de la, qui, qui apporte aussi plusieurs soldats pour faire le siège de Louisbourg euh, arrive au mois de juin. C'est un siège qui va durer deux, trois mois et euh, avec des bombardements, la, la, la population environnante française autour de Louisbourg, dans les petits villages de... Le petit Laurent Beck, le grand Laurent Beck, la baleine, et ainsi de suite, vont se retrouver à l'intérieur des, des murs de, des remparts de, de Louisbourg. Donc, le, le frère de François Mallet, euh, qui s'appelle aussi François Mallet, on l'appelle François II ou François le jeune Mallet, avec sa femme, euh, Anne-Marie Delarue, qui, les, leurs deux avec leurs trois fils, euh, avaient commencé une sécherie de morue eux-mêmes, qui était quand même euh, assez prospère dans le point de... De, du Petit Beck, qu'on appelle euh, le Petit Lor Little Lorraine aujourd'hui, qui est un village qui existe toujours. J'ai pu retracer exactement l'emplacement de leur, de leur sécherie là-bas euh, sur une des cartes modernes. Et puis là-bas, ils avaient réussi à, à partir de, de leur arrivée euh, euh, euh, en, sur l'île royale, l'île du Cap-Breton, dès que Louisbourg avait été retourné dans les mains des Français, parce qu'on se rappelle que Louisbourg avait été... Euh, prise une première fois à la fin de la guerre de succession euh, d'Autriche, la guerre précédente en 1748. Et elle avait été finalement remise entre les mains, remise en, euh, à la fin de la guerre euh, avec un, un, un, un, un, des pourparlers qui ont échangé. Euh, les Français avaient pris des territoires britanniques, les Britanniques des territoires français, puis à la fin de la guerre, ils se sont entendus pour se remettre chacun des territoires qu'ils avaient conquis. Donc, on est retourné au point de départ à la, donc, euh, à la fin de la guerre de succession d'Autriche. Tout le monde savait qu'il allait y avoir une autre guerre euh, parce que c'était juste le temps de se lécher les plaies, comme on dit, puis de se refaire de nouvelles alliances, puis de garde en puis c'est ce moment-là qui est arrivé en 1756. Lorsque la Louisbourg avait été retourné au français, là, à ce moment-là, le frère de François, François II, euh, avait, avait profité de l'occasion pour euh, finalement essayer de chercher fortune euh, au Canada, de rêve américain hein, pour les Français aussi. Et puis, ça avait très bien fonctionné. Ils avaient jusqu'à neuf employés, neuf pêcheurs, plus des, des, des personnes qui travaillaient à la Grave. Euh, neuf pêcheurs, c'était euh, trois chaloupes avec euh, trois pêcheurs dans chaque chaloupe. Euh, ils avaient leur propre échafaud. leur propre, euh, propre échafaud, c'est le, le quai auquel ils pouvaient venir. Donc, ils avaient une belle opération. Mais tout ça va, va, va, va, va, va, va dégénérer et durant la prise de Louisbourg, ils vont être, ils vont être déportés à nouveau vers la France. J'ai suivi un peu la famille par la suite. Ils vont être transférés ou déportés sur un, le bateau qui s'appelle Essex, qui est un, un « mast ship ». Un « mast ship », c'était pour, pour la déportation en premier lieu, c'était… C'était tous des navires marchands, euh, des marchands de Nouvelle-Angleterre, le plus souvent, quelques-uns d'Angleterre, de, de, de, mais aussi de, de, de Nouvelle-Angleterre, c'était des États-Unis. Donc, un paquet de ces navires-là qui sont arrivés après euh, à Louisbourg pour, être trans, pour déporter toute cette population-là qui était de plusieurs milliers de personnes. Euh, et aussi la population d'Acadiens de l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Donc, euh, ils ont fait le tour de, de ces deux îles-là, ils ont raflé tout le monde euh, autant que possible. C'était le Rollo, le lieutenant Rollo qui est. Euh, qui est parti faire la job, comme on dit, la job de bras à du Prince-Édouard. Et puis, tout ce bon moment-là, se retrouver sur des bateaux en direction. Ça a commencé à partir du 28 août, puis ça, cette déportation-là s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année, autant que possible de navigation. Et les sexes sur lesquels était la famille de, de François Humalay vont, vont arriver à, à, à Rochefort. Euh, et de là, euh, ils vont euh, avoir une conduite, entre guillemets, un passage vers, vers Saint-Servant, juste euh, euh, en banlieue de Saint-Malo, en Bretagne. C'est là où ils vont s'établir. Ils avaient déjà un fils qui était euh, parti là pour faire ses cours de navigation et de, de, avec un de leurs marchands qui les ravitaillait à, à l'île royale. Euh, euh, puis euh, c'est là qu'ils vont re, se refaire une troisième vie, finalement, aussi à, après celle en France, celle à l'île royale et... Et là-bas. Donc, euh, là, à ce moment-là, leurs leur trois fils vont très bien faire. Euh, donc, Louis, Louis Mallet, c'est le seul euh, survivant de, de Mallet qui, qui soit né en Acadie. On a eu Jean Mallet, le fils de François, dont on va, on va reparler tout à l'heure. Donc, Louis, Louis Mallet, cousin de Jean, euh, c'est le seul autre qui est né en Acadie à ce moment-là. Lui va avoir une très belle, très belle carrière en tant que voilier, un voilier sur un des grands navires. C'est quelqu'un qui s'occupe des voiles, donc euh, qui va les réparer, qui va les monter, qui va s'assurer que... que toute, toute la voilure, la, la, les cordes et tout de suite. Euh, les gros bateaux pour les gros voyages euh, avaient toujours un, voili-, un maître voilier à bord. Il va devenir maître voilier. Il va avoir des gabiers qui sont des, des, des sous sa gouverne qui vont l'aider à, à, à faire l'entretien des voiles sur un bateau. Il partait, il partait pour des voyages au long cours. Il, il va faire cinq continents. Il va, il va voyager sur, sur les sept mers, comme ils disent. Euh, il va se rendre en Afrique. Il a fait partie sur des bateaux, sur la traite d'esclaves. Ça, c'est une chose que j'ai trouvé que, bon, euh, on n'est pas tous fiers de nos ancêtres, mais euh, il, il, il s'est rendu en Afrique, il s'est rendu en, en Asie, il s'est rendu jusqu'en Chine. Euh, il a voyagé énormément. Donc, pour un petit acadien né à Louisbourg, euh, il a eu un, vraiment une carrière incroyable. Euh, et ses deux frères ont fait de même. Euh, un de ses frères est devenu capitaine, euh, L'autre second capitaine, il va mourir durant la guerre d'indépendance de, de des États-Unis. Donc, les trois frères malais qui ont, qui ont grandi à Louisbourg vont, vont connaître des, des carrières de marin assez impressionnantes. Ceci étant dit, qu'arrive-t-il après la, la, la, la prise en main de Louisbourg par les Anglais euh, il y a, euh, Premièrement, euh, il y a des gros effectifs. Là. Jeffrey Hammers, qui est en charge de toute, toute, toute, toute la... L'armée La, là-bas, euh, vont, vont commencer à, à demander qu'est-ce qu'on fait à ces officiers subalternes. Ils disent bon, euh, on ne peut pas les laisser s'emmener trop trop, qu'est-ce qu'on fait nous, avec nos soldats, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes suggestions. Est-ce qu'on va directement à Québec? Euh, puis, tout, on continue sur notre lancée victorieuse, puis on puis l'homme ben, il dit, non, on n'a pas assez de vie pour si jamais que ça se prolonge au-delà de l'hiver. On n'a pas les cordes qu'il faut pour attacher les, les navires, pour faire le siège de la ville de Québec. On, on sait que ça va durer longtemps. Euh, on ne pourra pas le faire. Ben, OK, mais qu'est-ce qui serait possible? Ben, là, On pourrait peut-être aller puis détruire les postes faire la politique de la terre brûlée, là, Scorch Earth Politics, là, ou est-ce que peut-être que ça serait préférable de tout passer des petits villages du, du nord, euh, proche de, de l'entrée vers le Saint-Laurent, euh, du fleuve Saint-Laurent, pour euh, détruire ça. Bonne idée, on va faire ça. Donc, euh, il va mettre en place une flotte une, une, assez, une flotte assez imposante pour euh, lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 600 pêcheurs, hommes, femmes, vieillards, enfants et tout euh, dans la baie des Chaleurs, puis peut-être euh, 800 Acadiens totalement dépravés là, euh, qui manquent de tout à Miramichi. Eux, ils vont envoyer une flotte avec euh, près de, de euh, je pense, c'est euh, près de 3500 hommes d'équipage, 2000 euh, Soldats. Donc, ça fait à peu près à la baie des Chaleurs, peut-être euh, quatre soldats pour chaque femme-enfant. Donc, c'était vraiment un effort totalement, euh, euh, c'était tellement énorme pour la tâche qu'il avait à faire. Peut-être qu'il voulait simplement occuper aussi euh, les hommes pour pas qu'ils demeurent oisifs à rien faire euh, à Louisbourg. Donc, ça va comprendre six vaisseaux de ligne. On parle d'énormes vaisseaux de 70 à 84 canons, dont le Royal William sur lequel uh, James Wolfe, uh, qui, qui lui est en charge des hommes, et Charles Hardy, qui est en charge de la flotte et des bateaux, uh, se, uh, se situe. C'est un énorme bateau de 84, uh, 3 ponts, 84 uh, uh, navires, uh, canons avec de… À quatre voiles, c'est un immense navire qui s'en va là. Il arrive dans la baie de Gaspé, c'est là qu'il arrive le, euh, au mois d'août euh, 1758. Euh, et puis là, petit à petit, si les cinq autres bateaux de ligne arrivent. Il y a plus de dix bâtiments de transport parce qu'ils s'attendent de, de, de déporter la population comme ils l'ont fait à Louisbourg aussi. Il y a d'autres petits bateaux et golettes qui, donc, c'est assez imposant pour quelqu'un qui était un pêcheur là-bas qui, qui, qui est en train de pêcher sa petite morue ou de la faire sécher sur le bord de la côte, puis il commence à voir ces, ces navires-là arriver, euh, c'est OK, on court à la maison, puis on demande à la famille de ramasser vos, vos, vos, vos guenilles, il faut sauver dans les bois. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'il va arriver à Gaspé, le village est déserté pour Peut sauf peut-être euh, euh, euh, un des, euh, des employés de Pierre evol qui avait quand même un poste de pêche à Gaspé, euh, lui en échange d'avoir un bon traitement et si tu y accepte il dit c'est devant l'inévitable on peut pas rien faire, euh, fait que lui il reste là avec sa femme, son enfants puis euh, il y va euh, lui demander est-ce que Garde euh, on te garantit un bon traitement, on va te donner une des maisons pour pouvoir, en attendant que tu restes là, mais ils vont être infiniment déportés. Euh, mais est-ce que tu peux aller avertir les autres qui sont dans les bois qu'on ne va pas les maltraiter, on va leur donner un bon traitement, mais, mais eux qui sont dans les bois savent très bien ce qui s'est passé avec les Acadiens euh, à Niveau, que tout le monde pouf, eux, euh, ils sont en France, ils sont déportés un peu, un peu partout. Donc, est-ce qu'ils devaient, est-ce qu'ils pouvaient se permettre de croire à un officier anglais, même? que ce soit James Wolfe ou euh, quelqu'un d'autre. Fait que pour la plupart, ils vont demeurer dans les bois jusqu'à temps que Wolfe décide d'envoyer des gens dans, dans le fond des rivières. Wolfe est malheureusement pas équipé pour aller vraiment très creux hein, dans les rivières. Il n'y a pas de petits bateaux, de, de flat, qu'on appelle, ou de, petits, de petites barques, de canaux pour aller très creux. Euh, donc, il, ça va être euh, joué à la tag, là, dans, dans les bois, là, pour essayer de les trouver. Il va trouver des, des, des scieries plus creux, des églises qui vont brûler. Il va peut-être s'accaparer de quelques-uns... Euh, au bout de ligne. Euh, finalement, euh, lorsqu'il lorsqu s'aperçoit qu'ils qu ne veulent plus vraiment revenir, il va tout brûler à Gaspé. Il va tout brûler, tous les bâtiments, tous les maisons, tous les vigneaux, défoncer les chaloupes, brûler le, le stock de morue séchée qui y avait là-bas dans les magasins. Il va tout détruire complètement. Fait que là, après Gaspé, ils envoient des hommes à Grande-Rivière faire exactement la même chose. Des, des gens à, à la Seigneurie de Grand-Pabot, c'est la destruction totale. Euh, il envoie aussi quelqu'un dans la vallée de, de la Miramichi, à Miramichi, où aussi il y a, il y a les, les Acadiens qui sont réfugiés. Euh, là, euh, il y a aussi de la destruction il ne réussit pas complètement à se rendre jusqu'à au, jusqu au, aussi cru qu que c'est un de ces euh, euh, euh, hommes, de ces capitaines, Murray, qui va envoyer à Miramichi. C'est James Murray, en fait, qui va devenir le premier gouverneur de, de Québec. Lorsque la guerre sera terminée, il, euh, il va mettre un, un gouvernement militaire en place, de Free Il va en mettre un, un gouverneur à, à Montréal, un à Trois-Rivières, un à Québec. Et le gouverneur de Québec va être James Murray, qui, lui, avait été envoyé à Miramichi détruire euh, des installations là-bas. Donc, là, euh, c'est ça. Donc, c'est la politique de la terre brûlée. Euh, en bout de ligne, je, dans mon livre, je parle des, des détails plus, euh, pardon, en, en plus grand détail de, de la destruction qui avait lieu à, à, à Gaspé, euh, dans, à, dans la baie des Chaleurs. Euh, donc, on parle pour, euh, juste en morue, euh, euh, c'était 35 à 40 000 quintaux de morue. Un quintos c'est plus de 100, 100, 100 livres de morue, qui avait une valeur au marché à ce moment-là de probablement aux alentours de 1,5 million de livres. C'était une énorme fortune. Donc, c'est immense en termes de valeur, sans compter tout le, le reste et la destruction et la, la, le moral et l'impact le, le, sur les, les, les gens. Euh, donc, là, après ça, il, il va se retirer. Euh, il ne va pas se rendre plus loin que Pabot, Donc euh, à Passe-Pébiac, il ne va pas se rendre là. À, grand, à Port Daniel, ni à Restigouche, les Anglais, ça, ils, sont vraiment, ils connaissent pas vraiment le fond de la baie des Chaleurs. Euh, ils n'ont jamais exploré. Ils n'ont pas de, cadre, ils ont pas d'informations qui, qui leur dit qu'il y a d'autres agglomérations un peu plus crues dans la baie. Donc, il se retire par euh, le mois de septembre, Il retourne avec euh, près de 200 personnes euh, euh, de prisonniers à Louisbourg. Uh, ils vont être mis sur différents bateaux, dont l'Antelope, uh, ils vont sur la Constantia et puis sur le Mary, et ils vont être uh, envoyés uh, dans différents coins de, uh, uh, en France. Donc là, uh, tout est prêt pour 1759, qui est le, gros, le, le deuxième gros coup après la prise de Louisbourg, c'est la prise de Québec, le siège de la ville de Québec, uh, qui va commencer très tôt. Entre-temps, euh, il y a, il y a, des, plusieurs, il y a uh, Deschamps de hébert le capitaine euh, français, des, des troupes françaises en Acadie, qui va jouer un gros rôle pour essayer de, de diriger les troupes là-bas. Ils vont essayer même euh, de, de, de diriger les réfugiés vers ces endroits où se y des magasins. On sait que le camp de l'espérance à euh a longtemps a, a aidé les réfugiés à essayer de passer le gros de l'hiver ici. Il Plusieurs Acadiens, des centaines d'Acadiens ont péri là, d'entre autres sur leur, leur camp qui était situé sur l'île de Beaubère. Beaubère, c'est une déformation de bois Donc, si jamais que quelqu'un veut aller faire un pèlerinage à Mirimichi, rendez-vous à l'île Beaubère, où il y a un, maintenant rendu un parc national, euh, où est-ce qu'on peut visiter cet endroit-là où les Acadiens ont... ont, ont ont été, plusieurs, centaines d'académies ont été enterrés. C'est comme un lieu sacré, si vous voulez, il, y a, il, y a, euh, il y a été conservé. C'est appelé Enclosure Park à Miramichi. Euh, et on peut visiter les lieux. Euh, C'est assez euh, serein en été. Puis lorsqu'on pense comment ce qu'ils ont souffert là-bas de, de malnutrition, de, de manger des, tout ce qui pouvait leur tomber sur la main, on peut juste penser qu'est-ce qu'ils qu voulaient faire pour survivre. Donc, et, euh, en 1758, euh, ces gens-là vont commencer à leur trouver un autre lieu, parce que enfin, c'était rendu un lieu de perdition, Miramichi. Ils n'ont pas le choix de s'en aller tout vers le nord, parce que les Anglais font pression euh, du sud et commencent vraiment, l'étau commence à, à se resserrer sur les Acadiens qui vont petit à petit s'en aller vers la Baie-des-Chaleurs. Donc, euh, c'est vers 1758, justement, euh, à l'automne, que le gros des Acadiens vont commencer à arriver dans la Baie-des-Chaleurs, euh, nommément euh, à Ristibouche. Euh, mais aussi à, à, à Caraquette, à Chipagan entre autres, où il y a certains noyaux familiaux euh, qui vont décider euh, d'y rester. Donc euh, ils vont passer un hiver assez difficile là. Euh, euh, pour euh, et, et durant l'hiver au moins dans dans, dans, dans, j'ai pu retrouver certains, certaines choses comme quoi que dans la rivière restée gauche en particulier il était plus facile de faire la pêche d'hiver et d'aller de, de pêcher de l'anguille. L'anguille c'est un c'est un poisson, oui, malgré que ça ressemble à une serpent, hein, qui peut se manger très bien cru, euh, qui est très, très goûteux, et ainsi de suite. Donc, ils ont réussi tant bien que mal à survivre. Ils étaient aidés par les francométistes qui, eux, étaient là depuis euh, des, des, un bon bout de temps, au moins euh, euh, près plus d'une soixantaine d'années même avant. Et puis, euh, donc, il leur fournissait de la morue. Puis, de la manière que ça se passait, je, et à la fin, j'ai une des appendices à la fin de mon livre qui parle des certificats qui étaient remis à. à euh, au, qui étaient émis par le garde magasinier, parce qu'à Restigouche, euh, euh, pour, à, avant que Beauchamp de bois de lui était retourné à Québec à la fin de, de, de la campagne militaire de 1758, euh, il avait aussi. Euh, il était revenu par la suite, mais euh, qu'est-ce qu qui va arriver? C'est que. Ils vont regarder un magasin là où des gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui est démuni. Il y a des Acadiens et des Franco-Métis qui ont encore leur bateau. Ils vont utiliser leur bateau pour un peu de piraterie à ce moment-là. On ne peut pas là, encore parler de course. À ce point-là, on va une pause et on va revenir avec la course. Ah, parfait.